Bon. Bon. Madame, c'est Madame, c'est comme vous vendez un poisson là Poisson, il y a pour 500, il y a pour il y a pour 100 francs. poisson quel est ici Ça là, c'est 300. Non, ce qui est là 400. Ça là là Oui. Et ce qui est là, là, ici qui a ici ici c'est 250 et ça là 400 et ce qui est ici 300 ouais. 300 ça là oui 300 c'est 300 oui <rire> ah. c'est bon hein? gros là oui vous allez prendre ça on va prendre ça. On va faire le programme pour venir payer ça d'accord on, on va payer ok copain. on va tout payer mm -hmm. on va, vous m'avez la dimanche ah, je ne a pas à venir payer les Madame, oui, le dimanche. Madame, le poisson là, on est obligé de faire le point. Franchement... c'est une beau. Comment il comme ça Pour il a pas de problème. D'accord. le comme ça. Monsieur, c'est quoi? C'est quoi? C'est bien fait tu à de voler. C'est bien fait Tu vois? C'est pas moi, c'est lui. C'est lui. C'est C'est pas moi, c'est lui. Il dans la Oui, oui. c'est pas moi. C'est